Les femmes influentes ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux. Certaines d'entre elles sont cachées dans nos églises. La personne que je reçois aujourd'hui est une femme multidimensionnelle. C'est d'abord une femme de foi, c'est une femme d'impact, c'est une chante. Elle a tellement de passions et ses passions, elle en a fait un métier. Et vous savez, quand il faut la décrire, c'est compliqué de dire exactement ce qu'elle fait. Mais je suis vraiment ravie de la recevoir ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir Laetitia Alvaro. Les Boss Ladies Show Laetitia, je suis contente de te recevoir sur ce plateau parce que tu es une femme juste incroyable. Oh Merci. <rire> ta particularité, c'est ta joie de vivre. Ah, et ouais. Elle est communicative dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Vraiment, c'est juste extraordinaire la femme que tu es. D'où te vient cette joie, justement ah, Cette joie, elle me vient du Seigneur, tout d'abord. Et puis, euh, bah, des situations que j'ai pu vivre... Et je me dis qu'en fait, euh, si je souris pas, je vais tout le temps être triste et donc... Je préfère sourire que de rester wow. à me morfondre. Wow. Même si ça va pas, je souris. Je sais que ça va pas, mais je souris quand même. Mais tu souris quand voilà. même. C'est incroyable. Yes. Je disais tout à l'heure que tu es une femme multi euh, multidimensionnelle, exact. multifonction, multicasquette, <rire> multi tout et en fait aujourd'hui, on veut vraiment découvrir tout ce que tu es, pas tout ce que tu fais, mais tout ce que tu es wow. parce que tu es vraiment incroyable et euh, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que quelqu'un voit à quel point tu es incroyable. Parce l'objectif de cette émission, c'est de mettre en lumière parfois euh, les travailleuses de l'ombre yes. parce qu'il y a beaucoup de travailleuses de l'ombre et toi, tu es une travailleuse de l'ombre. L'une des choses que j'apprécie chez toi, c'est que généralement, quand je scrolle un petit peu ce que tu fais, tu es beaucoup en train de mettre à l'honneur tes, tes leaders spirituels. Yes. Euh, oui, je les mets en avant parce que euh, je crois que les avoir rencontrés m'a beaucoup aidée dans ma marche chrétienne. Et ça m'a beaucoup aidé en fait, même à connaître mon appel Amen. et à avancer vers ma destinée. C'est des personnes qui savent où elles vont. Wow. Et surtout, euh, ça m'a aussi aidé à freiner, peut-être à ne pas aller vite en besogne. Parce que souvent, on, on sait qu'on a beaucoup de talent mmh. et les personnes comme nous, comme mmh. toi, passeur grâce qui avons beaucoup de talent, si on n'est pas canalisé, on peut euh, vite se jeter comme ça. Mmh. Et euh, je pense que les avoir rencontrés, ça m'a aidé ça m'a permis à me canaliser, à vraiment comprendre là où Dieu voulait que j'aille. Waouh. Et est-ce que tu peux dire que le fait d'appartenir donc à ton église locale, mm -hmm. parce que voilà, tu es dans une église, tu as mm -hmm. des leaders, yes. est-ce que le fait d'appartenir à ton église t'a donné euh, la force en fait de te lancer dans ta destinée? Oui, je pense que être arrivé là, à avoir rencontré vraiment les ces leaders là. Euh, je vais les citer, le passeur Noéla, Lumande, Mamina Lumande, le ah passeur oui, Papicha Akiwa. Euh, Kiwa, <rire> vraiment, c'est des leaders pour moi. Waouh wow. Je ne saurais pas comment dire. Ils sont là, ils te poussent de l'avant. Oh ils te disent oui, ils te disent non, mais ils te disent pas non juste pour te dire non. Ils te disent pourquoi non oh Pourquoi wow. tu dois patienter mmh. Parce qu'ils sont passés par là, en fait. Mmh. Et je pense que je parle à tout le monde, j'aimerais dire vraiment à quelqu'un, si tu es euh, dans une église locale, ne te sens pas en retrait, ne te dis pas que moi on ne me regarde pas. Euh, prends le temps aussi de rencontrer tes leaders et savoir pourquoi peut-être tout de suite tu n'es pas mise en lumière, pourquoi les choses sont en train de d'être de, de, freinées. Mm -hmm. Il y a quelque chose. Ils savent, Amen. ils savent, ils sont passés par là. Pourquoi ils Amen. sont à la tête d'une église, pourquoi mm -hmm. ils dirigent une église C'est parce que c'était leur temps mm -hmm. et ton temps aussi va arriver. Donc wow. euh, moi aujourd'hui je sais que je préfère être sous le leadership de quelqu'un, mm -hmm pour qu'après, moi aussi, je puisse être un bon leader. Waouh C'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant. En plus, dans cette émission, on, on, parce que quand on voit les Boss Ladies, on se dit forcément l'entrepreneuriat, mm -hmm. le ceci le cela. Bon, on en viendra, hein, parce que yes. tu es aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais on se dit toujours oui. Donc, les Boss Ladies sont celles qui gagnent beaucoup d'argent, mm -hmm. celles qui font ceci, celles qui font cela. Mais c'est vrai que toi, ton histoire déjà au départ, c'est ton appartenance déjà au Seigneur yes. et à ton église yes. locale et on voit vraiment que ton église est en train de te modeler yes. et, et de t'aider à devenir la femme ben, que Exactement. tu es aujourd'hui. <rire> D'ailleurs, euh, je t'ai rencontré voilà par hasard, tombé sur une vidéo où en fait je ne connaissais pas ton nom, mais ton surnom c'était Queen FDF. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce surnom Queen FDF? Oh my God! Okay. Ça veut dire quoi? Bon, on sait que Queen c'est reine, mais yes. FDF c'est quoi exactement? Alors FDF ça veut tout simplement dire femme de feu. Wow! Alors euh, j'avais un groupe comme ça où on priait souvent et puis. Euh, et puis, un jour, quelqu'un m'a surnommé un frère, il m'a dit « Oh, toi, t'es une femme de feu, femme de feu !» Et tout le monde appelait comme ça, « Femme de feu, femme de feu !» Puis bon, on sait que souvent, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de « femmes de feu ah, !» On est nombreuses aussi, hein <rire> on ah. est nombreuses Et puis moi, je pense que le Saint-Esprit qui m'a inspiré ça, j'ai coupé « F » F ». En fait, c'est tout simplement dire « Femme de feu !» Et... Je sais que je suis une reine aux yeux de Dieu, Hallelujah. je suis appelée à parler pour des temps comme ceci, comme la reine Esther Amen. et donc c'est pour ça que j'ai rajouté le Queen FDF, pas une queen euh, pour, pour me montrer, mm. mais une queen qui est là pour, pour euh, euh, sauver les autres, pour euh, gagner les autres au Seigneur Amen. et euh, c'est vraiment ça, je suis wow. une reine, femme, wow. jeu, tout simplement. C'est incroyable et j'étais tombée sur une vidéo de toi où tu parlais, tu étais assise et autour de toi, il y avait d'autres jeunes femmes yes. et tu es en train de leur parler de la restauration. Ça m'a tellement touchée. Est-ce que euh, tu es passé par des temps où tu as eu besoin que le Seigneur te restaure mm -hmm. Oui, je suis passé par des temps où j'ai eu besoin que le Seigneur me restaure et surtout, le Seigneur m'a dit que si je n'acceptais pas d'être restaurée, il n'allait pas m'utiliser. Vous savez, souvent, on dit oui, je suis appelée, le Seigneur m'a parlé dans un songe, le Seigneur a parlé à un serviteur de Dieu, j'ai reçu une prophétie. C'est vrai, mais... Entre la prophétie et la réalisation, il y a des choses qui vont se passer. Waouh Et à ce moment-là, au moment du modelage, au moment du brisement, où le Seigneur et doit vraiment te, les te modeler, souvent on dit <rire> « Seigneur, brise-moi, je veux changer », mais au moment où ça arrive, on ne veut plus. Est-ce qu'on est réellement, est prêt, à qu à est réellement mmh. prêt à ça en fait et dans cette année-là, justement, moi, j'avais fait la prière, Seigneur, brise-moi, change-moi, transforme-moi. Ah, tu as le courage, hein J'ai le courage. Dit ça. Ah là là. Aïe. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. On fait cette prière-là, mais est-ce qu'on est prêt aïe, aïe. Et à ce moment-là, il me dit, si ne, tu ne veux pas te laisser restaurer, je ne vais pas. Je wow. ne vais pas t'utiliser. Et là, je dis, OK, Seigneur, j'accepte. Et mmh. ça fait mal. Ça fait mal parce que le Seigneur te montre que là, ça ne va pas. Ça fait mmh. mal parce que le Seigneur te dit que finalement, quand tu as vécu ça, au jour d'aujourd'hui, si tu réagis comme ça, c'est parce que tu n'as pas réussi à passer au-dessus de ça. Et euh, oui, tu as appelé, oui, Queen FDF, oui, Femme de Feu. Mais quel feu tu vas emmener Qu'est-ce que tu vas dire, en fait Qu'est-ce que tu vas aller dire au peuple de Dieu, à cette génération qui est rattachée à ton appel Parce qu'on a tous euh, une génération précise qui est rattachée oh à notre God, appel. L amour, l amour. Et euh, je me suis dit, OK, Seigneur, je m'abandonne. Mmh. je m'abandonne et c'est là qui m'avait inspiré euh, cette plateforme GTC garde ton cœur euh, GTC Academy c'est c'est en fait c'est juste parler à ces personnes-là qui mmh. ne sont pas restaurées en fait que ce soit wow. des hommes ou des femmes mais plus les femmes et juste leur dire c'est vrai que tu as été blessée peut-être tu as été violée mmh. peut-être que tu as été dans une relation toxique mais il faut que tu laisses ça en arrière mmh. Aujourd'hui, on se dit, oui, on est chrétien. La Bible dit, toutes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles ouais. lorsqu'on rencontre le Seigneur. Amen. Et quand les choses sont devenues nouvelles, tu dois te laisser restaurer. Amen. Moi, le Seigneur m'a restaurée. La restauration, c'est quelque chose de tous les jours. Hein. Oui. On en a besoin tous les jours, mais j'ai accepté d'être restaurée dans quelque chose vraiment qui... Quand j'ai accepté, je me suis sentie tout de suite plus légère. Oh, wow. Et je peux aujourd'hui témoigner, je peux aujourd'hui parler à quelqu'un lui dire... Quand tu n'es pas bien, mm. quand tu ne te sens pas bien, n'essaye ne, ne, pas de gérer par toi-même. Mm. Laisse le Seigneur faire. Lorsque mm. tu laisses Dieu faire, lorsque tu le laisses te restaurer, c'est là que tu exploses. Dis souvent, c'est comme un ressort en fait. Dieu nous appuie, nous appuie, nous travaille et quand il nous lâche, aïe, aïe, aïe. <rire> on explose. va Exactement. Être restauré, c'est très important. Amen. Surtout si tu es appelé à faire de grandes choses, si tu n'es pas restauré. Tu vas tu, tu, un bro qui parle à un broc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'on a besoin de restauration pour... Tu as dit, si tu appelais à de grandes choses, tu dois être restauré. Est-ce qu'on a réellement besoin d'être restauré, par exemple, pour créer une entreprise à succès, etc. Pas forcément. Mmh. Mais je pense que si on n'est pas restauré, on peut quand même euh, s'éloigner du but. Mmh. Parce que tu peux peut-être te dire, euh, je prends un exemple, Oh mais elle, elle avance, Pff, moi je me sens en arrière, c'est une forme de complexe. Mmh. Et si tu n'es pas restaurée de cette forme de complexe-là, tu vas vouloir faire comme l'autre, mais tu ne vas pas réussir, mmh. parce que tes ambitions, mmh. ton but mmh. n'est pas bon, en mmh. fait. Je ne sais pas si tu vois pas ça, ton but n'est pas bon, donc tu ne vas pas réussir comme l'autre est en train de réussir. Exactement. On est toutes des lumières, je dis ça souvent. Il y a une lumière qui peut éclairer, moins fort mais elle éclaire quand même. Elle éclaire, waouh. Tu oh, vois ce que wow. je veux dire, Amen. Pasteur Grace a des talents. Moi aussi j'ai des talents, mm. mais on ne s'étouffe pas. Je suis sur le plateau de Pasteur Grace, pas? <rire> n'est-ce ne pas On ne s'étouffe pas. Oh my God, c'est tellement ça. beau ce que tu ouais. dis et c'est vrai en fait. On a, tu, tu dois être véritablement restauré exactement. pour faire exactement ce à quoi je t'appelle. Exactement. Oui. Et mais tu, tu as, en plus tu as pris un très bel exemple. Et effectivement, si tu n'es pas restauré. Tu regarderas toujours Exa à ce que le, la Exactement. sœur est en train de faire et te Exactement. dire. Mmm, plutôt, je vais aller dans ta direction, mm -hmm. mais ce ne sera pas forcément la voie Exactement. En jours. fait, tu ne vas pas te regarder à ce que toi, tu sais faire, oui. à tes talents, à toi, à ce que Dieu t'appelle à faire. Tu vas commencer à murmurer. Je dis souvent que les murmures créent des murs, en fait. Oh, waouh! C'est puissant. Ouais. Les murmures créent des murs. Guys, yes. faut noter <rire> ça! Les ça. murmures créent des murs. Les murmures créent des murs. <rire> Incroyable. Waouh, waouh, waouh! Je bénis le. Seigneur pour cette restauration qu'il a fait en toi. Amen. Parce que je pense que si tu ne t'étais pas laissé mm -hmm. restaurer peut-être qu'on ne se serait pas rencontré. Peut-être pas. <rire> parce que justement, moi tu Je n'aurais pas réussi à parler comme ça devant les gens. C'est vrai. Mm. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que tu viens euh, sur les plateaux d'évangile Civil. TV. Mm. Tu as déjà fait « Partage ton histoire yes. ». Enfin, voilà, tu partages ton histoire et tu, tu impactes vraiment des vies. Et je bénis le Seigneur pour, euh, pour ça. Alors, en parlant euh, du fait d'impacter des vies, donc on a parlé de Queen FDF, on a parlé de garde ton cœur yes. aussi c'est une émission c'est qu'est-ce que c'est une plateforme en fait et euh, on rencontre des jeunes femmes j'ai pour l'instant le Seigneur m'a conduit à rencontrer avec des jeunes femmes qui passent par des moments très compliqués difficiles et moi je sais que il y a vraiment ce côté où j'ai été, comme je racontais dans Partage ton histoire, j'ai vécu une relation toxique. Et souvent, les personnes que je rencontre, c'est des personnes qui ont vécu des relations toxiques mmh. ou des personnes qui ont un manque de confiance en elles, Parce que moi aussi, avant, j'avais un manque de confiance en moi. Euh, voilà, je me sentais ronde et je me sentais moins belle que les autres. Et finalement... Euh, tu te sentais ronde. En ronde. Ma chérie. Trop ronde. Tu es ronde et tu es belle. Amen. Ah, Merci. <rire> non, mais et, et ce que tu dis, c'est tellement profond, parce que beaucoup de gens, femmes. Mmh. Moi, je reçois souvent beaucoup de DM mmh. euh, de, de, de jeunes femmes qui me disent, que ce soit de, des filles de l'église ou ailleurs, qui me disent Oh, pasteur, grâce, euh, euh, comment dire euh, euh, tu dégages tellement de joie ça. pour une fille ronde. Mm. Pourquoi une fille ronde est supposée être triste Pourquoi on va être triste d'abord mm. Et puis d'autres qui disent, oui, tu t'assumes. Moi, j'aimerais m'assumer comme tu le fais parce que moi aussi, je suis ronde, alors je veux m'assumer. Mais chérie, assumez-vous. Mm. Vous êtes merveilleuse, vous Amen. êtes des merveilleuses créatures. Yes. Dieu vous a créé tel que vous êtes et Amen. il vous a donné le corps que vous pouvez gérer. C'est ça. C'est ce qu'il ce qu euh, bah, euh, oui Dieu t'a donné c'est le corps Ça. que tu peux gérer. C'est à toi de bien le gérer. Ça. Et yes. quand tu te fais toute mignonne, toute jolie, mm -hmm. tu gères ton corps. C'est important de gérer son corps parce que si tu ne te gères pas, si tu ne gères pas cette partie-là mm -hmm. de ton être, tu auras du mal à gérer tout ce qui va sortir de yes. toi. Parce que les rêves, les projets, tout, toutes ces Amen. choses, là sont pour toi. Wow. Et si tu ne gères pas, tu auras du mal à sortir toutes ces choses mm -hmm. de toi. J'aime, j'aime. Je me... Vous savez pourquoi je suis à l'aise, là Parce qu'elle-même, là, elle, elle a une émission. Tu m'as invitée à ton oui. émission <rire> Non, mais ce que ma en grâce dit, c'est vrai. C'est vraiment important de, de s'assumer, en fait. De se dire, je suis comme ça, et je vais m'assumer comme je suis, comme Dieu m'a fait, en fait. Parce que tu ne peux pas vivre... Euh, avec le regard des autres. Wow. Tu dois vivre avec le regard de Dieu, comme Dieu te voit. Amen. Sinon, tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Oh, et, et, et, et, et ce serait... Quel gâchis. Quel ce gâchis. Serait... C'est. Je crois que c'est l'apôtre, mon père spirituel, qui dit souvent, en fait, l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Mmh. Parce ah, que les personnes qui partent... Partent avec, leurs avec rêves, leur rêve. Avec tout. C'est l'endroit mmh. le plus riche du monde. Alors, c'est maintenant le temps d'explorer. Ce que, ce que j'aime bien dans notre discussion, c'est qu'on aborde, avant même d'aborder l'entrepreneuriat, on aborde le volet de se connaître soi-même. Exactement. De guérir. D'être restauré. Exactement. De laisser vraiment le Seigneur te travailler pour devenir. Exact. Voilà. Connaître son identité, tout simplement, en fait. Amen. Savoir qui tu es. Ici, on est dans une émission chrétienne et je me dis parfois, les personnes qui ne connaissent pas Dieu sont tellement sûres d'elles. Mmh. Elles vont et elles puis elles, elles, elles y vont quoi Et je me dis mais si même ces personnes-là qui n'ont pas Dieu mmh. elles, elles osent, elles s'assument elles Pourquoi toi qui as Dieu tu ne t'assumerais pas oh, wow. En fait je dis toujours si Dieu te fait confiance Il t'a créé à son image, il te Amen. fait confiance Alors fais-toi confiance Amen ouais. Fais-toi confiance Faites-vous confiance. Je pense que ça, c'est une parole vraiment euh, importante et puissante. Et j'aimerais maintenant parler un petit peu de ton ministère. Yes. En tout cas, une partie de ton ministère <rire> qui est Ah yes. oh, Tu es centre. <rire> Moi, je vois des vidéos de toi dans le feu, le feu, la joie. Je me dis, mais, mais cette femme, elle a une joie incroyable, yeah. incroyable. Depuis combien de temps es-tu chante Exerces-tu ton ministère mmh. de chante dans ton église euh, Alors déjà, je chante depuis que je suis toute petite. Depuis euh, l'Angola, je pense que j'avais... Euh, je commençais à chanter à l'âge de peut-être 4-5 ans. Yes. Je chantais avec mes frères et sœurs. Ça c'est le don, ça. Et je sais pas si vous connaissez les Macoma, mais on faisait le remake des Macoma. Ah, je connais. <rire> ouais. Et euh, et depuis je chante, euh, je chante comme ça à l'église. Et on était même invités dans d'autres églises. Et euh, arrivé en France, ben. Quand tu connais pas Christ, moi moi je voulais chanter aller dans les grandes émissions faire tous les castings j'ai fait un casting d'ailleurs Ah oui vraiment j'ai chanté la chanson tout ça et puis la dame me dit waouh c'est vous chantez tellement bien vous avez un petit problème de souffle tout ça et puis je me dis c'est pas possible il y a d'autres personnes qui passent et puis elles chantent même pas mieux que moi et je comprends pas et c'est en me donnant vraiment au Seigneur que j'ai compris que Dieu ne me voulait pas mmh. Dans le monde, en fait, il me voulait à lui, simplement à lui. Il voulait que je l'adore, lui, que je n'adore pas un autre Dieu, en fait. Mm. Et euh, et je chante depuis que j'ai redonné ma vie au Seigneur, je me suis baptisée, euh, je chante, je je chante pour Dieu et je ne me vois pas faire autre chose. Bon, c'est vrai que j'ai une autre casquette dans mon appel, mais euh, c'est c'est cet appel, appel toi de toi-même là tu as combien de casquettes <rire> Ça sera pour ouais, une autre émission. Je... <rire> avec ton on va faire quatre émissions voilà. parce que j'ai dit le nombre de casquettes qu'il y a sur ta tête non en réalité les gens doivent savoir que personnellement en, en, en devenant chrétienne j'ai découvert que les vrais boss les disent mmh. elles se trouvent dans l'église amen je, je suis totalement d'accord avec toi waouh je suis totalement d'accord avec toi et, euh, et chanter pour Dieu, c'est c'est c'est plus qu'une passion en fait. C'est mmh. c'est vraiment ma vie en fait. Mmh. Euh, souvent je dis prenez-moi tout, mais laissez-moi ma voix. Oh, wow. Parce que wow. sans la voix, je pourrais pas ni même parler. Je te comprends. Ni, ni même. Tu vois, c'est ça me permet de, de l'adorer en fait, mmh. même quand les, les mots termine je peux juste soupirer une mélodie. Oh wow, Tu vois quand je n'ai plus de mots je je peux juste soupirer, c'est profond. Et et et c'est magnifique et je dis je rends grâce à Dieu d'avoir reçu ce don mmh. parce que beaucoup le cherchent, mais c'est être chante c'est c'est waouh, c'est juste et c'est un don franchement incroyable que tu ouais. as là. Vraiment, euh, je bénis le Seigneur de Amen. comment Il t'utilise, quand mmh, je vois mmh. vraiment ce qui se passe dans l'Église et euh, quand Dieu t'utilise comme ça sur Amen. les strates, c'est juste extraordinaire, Amen. extraordinaire. Et j'aimerais savoir en fait, est-ce que dans ton service de chantre est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais découragé, où tu as eu envie d'abandonner, mmh. où tu te dis peut-être que ce n'est pas ma place mmh. finalement Oui, c'est vrai que des fois, euh, comme je disais, euh, tout ce qui est ce qui peut être comparaison, parfois on, on pense que en tant qu'enfant de Dieu, voilà, je suis bien, chante, tout ça. Et puis, tu vois peut-être que les autres sont peut-être meilleurs que toi. Et tu te dis, ah mince, est-ce que moi aussi je vais arriver à faire ça Et tu te sens parfois inférieure et tu te dis, ah, est-ce que vraiment je suis à ma place Est-ce que euh, je chanterais aussi bien Et je me dis, en fait, chacun a son couloir Amen. et même sa manière d'être utilisé par Dieu. Oh, waouh, c'est puissant. Et le plus important, c'est pas simplement la voix, mmh. mais... Au-delà d'avoir une voix, parce que c'est important quand même d'avoir le talent, mais il y a une onction qui doit sortir yes, de là. Yes, yes, Et yes. c'est important de cultiver euh, euh, euh, des temps dans la présence de Dieu pour que Dieu nous renouvelle. Amen. Vous savez, avant de montrer sur l'estrade, je suis toujours stressée, j'ai mal au ventre. Que je sois en cœur, que je sois en lead, j'ai mal au ventre. Et puis quand je dis ça aux gens, les gens me disent oh, « Non, Laetitia, c'est <rire> pas vrai, c'est pas possible, <rire> tu es là, tu sautes, tu cries, tu pries !» J'ai dit mais... En fait, je me sens pas capable. Je oui. me dis que je ne suis pas capable. Euh, je monte pas simplement pour que les gens entendent que Laetitia va sortir une belle vibes, va sortir une bonne note, euh, va être sur la bonne gamme, sur la bonne tonalité, non. Je, je veux que quelque chose sorte de moi. Je veux emmener les gens où je suis allée oui. aussi. Si moi je ressens la présence de Dieu, je veux aussi que le peuple qui est en train de m'écouter, que je suis en train de conduire puisse être vraiment conduit dans God. la présence de Dieu. My My voilà. God. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait je suis à ma place. Yes. Et je dois me laisser être utilisée par Dieu. Mmh. Dieu va utiliser l'autre personne d'une manière et il m'utilisera moi aussi mmh. à ma manière. Parce que c'est vrai que euh, c'est même dans le, le milieu chrétien, mmh. on ne peut pas dire que c'est juste dans le monde que ça, ça, ça se ça. passe. Il y a beaucoup de compétitions, compétition. énormément. Mmh. Et, et, et, et, et, et je ne sais pas, peut-être que tu l'as remarqué aussi, même oui. sur les réseaux sociaux, vrai. les femmes vrai. de Dieu fait. Qu'est-ce que tu en penses je trouve ça dommage, parce que ce que moi j'aimerais, c'est qu'on soit vraiment tous unis, en fait. Parfois, on voit dans d'autres pays où euh, elles sont toutes unies, elles font des featuring ensemble, elles font des émissions ensemble, euh, elles partent en vacances. Enfin, elles, elles font des choses ensemble, ce sont des sœurs. Et parfois, nous, je trouve plutôt, dans la francophonie, c'est vraiment ça. Mm. Et les anglophones sont moins dans la concurrence. Je les trouve très unis. Et euh, dans la francophonie, souvent, on va se regarder mm. euh, et dire, « Oh, elle, elle a fait ça, moi, je dois faire mieux. » Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on fait d'abord ça pour Dieu. pour dieu Et on devrait plutôt être unis. Mm. Euh, pourquoi pas faire des choses ensemble, mm -hmm. pour bénir le peuple de Dieu ensemble, que plutôt de se jeter la pierre mm. ou de wow. dire, « Oh, non, elle, je l'aime pas. Oh, elle, il ne faut pas l'écouter. » C'est vraiment... Euh, wow. C'est vraiment triste, et dommage. Moi, j'ai un rêve, j'aimerais unir énormément de chantres de la francophonie et faire yes. un, un, un album, faire un, une musique, une yes. chanson pour venir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais je pense que c'est possible. My God En tout cas, que le Seigneur t'exauce et qu'il t'aide à réaliser Amen. Amen. ce rêve parce que c'est un très, très beau rêve mm, mm, mm. de pouvoir unir des chantres, ben, d'un peu partout, de toutes mm -mm, les églises, mm, mm, être ensemble et, et louer le Seigneur ensemble. Yes. Est-ce est qu'il y a aussi d'autres choses que tu fais dans l'église J'ai l'impression, parce que quand je te vois, tu es toujours active. <rire> alors <rire> À l'église, il m'arrive de prêcher de temps en temps. Oh, euh... C'est pour ça que le flow est... <rire> Il est léger, c'est léger, c'est léger. Le feu est très léger là, on peut le ressentir. Et on peut même ressentir la présence de Dieu, c'est incroyable. Une émission, wow. ouais. j'ai envie de dire aussi simple, une discussion aussi simple. Mais je peux véritablement yes. ressentir qu'il y a un dépôt dans ta amen. vie. My amen. God, que le Seigneur bénisse tes leaders. Hein. Amen. Wow. amen et je les aime beaucoup. Vraiment, s'ils <rire> me regardent, je vous aime. <rire> amen, amen, amen. Wow, donc tu prêches. Ah, beaucoup de choses, hein. ouais. pour, euh, pour une beaucoup femme. femme hein. Comment tu fais pour gérer tout ça C'est pas facile, mais j'ai demandé à Dieu que dans tout ça, il arrive à me laisser le temps pour lui. Mmh. Parce que, justement, dernièrement, j'en parlais, je disais... Mais avoir, tu as le travail en semaine, après tu vas avoir les prestations le week-end, et après il faut que tu gères aussi quand tu vas chanter à l'église, tu as la, le groupe de prière où tu dois pas rater, il y a tout ça. Tu dis, mais des fois tu vas faire que ça, et ton temps personnel avec Dieu tu oublies. Mm. Et je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, ne me fais pas tomber dans la routine, ne me fais pas tomber dans la religiosité en fait. Mm. C'est vraiment une chose que on doit vraiment faire attention parce que on va plutôt peut-être se focaliser à mon entreprise, mon entreprise, mon entreprise. Mmh. Mais tu oublies que ton entreprise, c'est Dieu qui te l'a donné. Mmh. Il faut laisser le temps à Dieu. J'ai dit à Dieu, il faut que je te serve. Même le dimanche, je, je dois m'organiser et je ne sais pas comment Dieu fait. J'arrive à m'organiser, j'arrive à être au travail, à être entrepreneur et à servir Dieu. Amen, mmh. amen. C'est vraiment... C est, c est, je sais pas, c'est divin. C'est divin. Divin. divin. Il y a la fatigue, <rire> des fois. Oui. Parce que des fois aussi, il faut, quand on est fatigué, il faut mmh. souffler. Mais euh, il ne faut pas oublier les temps avec Dieu. Waouh wow. Amen mmh. C'est divin, tu dis. Et, euh, et c'est vraiment divin. Amen <rire> C'est divin. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour son aide. Alors, tu as parlé de ton travail. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, dans la vie... Euh... Je parle d'abord du travail. On parle d'abord du travail. D Parce qu'il y en a, ils ont, hein, en même temps, ils sont <rire> ils sont travailleurs, CDI, et puis en même temps, ils sont ministres de l'évangile, chantres, et puis en même temps, ils sont aussi entrepreneurs. Ah, Jésus. Oh là là, là, elle parle de quelqu'un. Hein <rire> ah, en tout cas, que cette grâce descende sur ta vie. Hein. Amen. Euh, alors, dans la vie de tous les jours, je suis euh, assistante... Alors. C'est tellement vaste et je peux être assistante polyvalente. Donc, je peux être administrative, planning, RH. Donc, euh, je suis dans ce, vraiment dans ce côté assistante. Mm -hmm. Voilà. D'accord, waouh, waouh, waouh. Yes. Et du coup, oui. maintenant, ce qui était une passion et qui est devenu ah. un métier que tu fais avec vos excellence, avec grâce, en tout cas, on entend parler. Moi, je vois les photos et puis j'attends <rire> le jour. J'attends ah, le jour Le jour Le fameux jour Le fameux Où je vais goûter maman Maman, la cuisine est devenue un métier. Yes Et ça, c'est ce que tu fais comme prestation, mm, mm, mm. euh, au-delà du travail et yes. du ministère que mm. tu as. Ben, tu es traiteur. Yes Comment tout cela a commencé euh, Là, on parle des choses que j'aime. <rire> Alors, pour dire vrai... Quand j'étais plus jeune, j'étais pas forcément à la cuisine, en fait. Euh, ma mère, déjà, c'est quelqu'un qui fait énormément à manger, elle fait très bien manger, donc c'est quelqu'un... Il fallait être là, à la cuisine... Moi, j'étais pas forcément... J'ai deux grandes sœurs, donc ça veut dire que tu te disais que c'est les grandes sœurs qui ah, vont là, là. faire, et puis... Euh, bon, voilà, tu regardes un peu par-ci par-là, tu sais faire le minimum syndical, mais <rire> j'étais pas forcément à la cuisine, mais ma mère, elle me disait tout le temps, il faut apprendre à faire la cuisine, c'est important pour une femme, etc., etc. Ma mère aussi et faisait aussi traiteur, et puis elle a arrêté parce qu'elle aussi, c'est une boss 10 elle est couturière. Enfin. C'est de famille. Tout, toute ça, la famille est, est, est dans, dans l'entrepreneuriat. Le, et quand j'ai commencé à habiter seule, je sais pas, ça s'est ça, ça, vraiment ressorti en moi. C'est-à-dire que j'ai tellement de facilité à recevoir les gens. Et quand je vais le faire, je vais prendre le temps de faire un manger. Et quand j'arrive dans la cuisine, pour moi, en fait, c'est de l'art. Oh, waouh C'est de l'art et je fais hey, ça... dis donc Moi, je peux pas dire ça <rire> <rire> Il faut que je sois honnête avec moi-même <rire> Je ne peux pas dire que quand je suis à la cuisine, c'est de l'art. Même si le passe Bon, le patient a essayé récemment de faire mm -hmm. des pâtes à choux. Je pense que il, pour lui, il était convaincu euh, que c'était de l'art. <rire> ah, enfin bref, donc tu oui, disais c'est de l'art. C'est de l'art, mais je ne sais pas pourquoi j'arrivais à la cuisine. Et puis j'essayais de faire toujours le plat, mais autrement, en y ajoutant ma touche. Et je fais ça, je fais tellement bien. Et j'aime faire ça. Et j'aime essayer ça. Et j'aime toucher ça. Ce que j'avais pas forcément appris à faire chez maman. J'apprends à faire seule. Et puis, j'aime faire ça. Wow. Ça veut dire que si on me payait pas, je ferais encore dix mille fois. Wow. Et mmh. la chose, ça monte, ça monte. Et puis, c'est, Laetitia, pourquoi tu fais pas? Mais pourquoi tu ouvres mmh. pas? Mais pourquoi? Mmh. Mmh. Mmh. Oh, mais non. Mmh. Ah, est-ce que, et puis tu refuses que vraiment je vais faire ça. C'est maman qui fait ça de base. C'est maman qu'on va aider dans les prestations et tout ça. Et puis, un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais que toi-même, tu me l'as dit que je ne suis pas appelée à être dans le, sécul dans le séculier toute ma vie. Je sais qu'il y a quelque part où tu m'appelles. Et je sens monter en moi cette, cette passion de la cuisine. Est-ce que vraiment tu veux que j'en fasse un métier Et puis, c'est venu, cette confirmation est venue. Et puis, je me suis dit, Laetitia, on y va Wow. Je me suis lancée fin 2019 et ça a pris l'ampleur sans que je m'y attende. Oh là là, c'est beau. Aujourd'hui, <rire> on, on faisait les livraisons. On a un peu arrêté, on va reprendre. On fait les mariages, on wow. fait les, les, les anniversaires. On fait euh, les, les petites choses comme ça. Enfin, Quelqu'un a besoin de manger, s'il si, tombe sur, mon, sur ma page, sur mon entreprise, il m'appelle, il envoie un mail, il est convaincu. Et, euh, et incroyable, à moi. incroyable. Il y a quelque chose que tu as dit de très, très important. Tu as dit en fait, euh, c'est la chose que tu peux faire même si euh, on ne te paye pas. Oui. Et, et, et j'aimerais aider quelqu'un parce qu'en réalité, beaucoup de gens veulent entreprendre et ne savent pas dans quoi entreprendre. Yes. Je pense que très souvent, ça peut commencer par ce que tu sais faire ou par une passion. Et, et en réalité, ben, il, faut, il faut se poser cette question, qu'est-ce que je peux faire même sans salaire yes. Il faut commencer, je, je pense que c'est important de Exactement. commencer comme ça. Moi, on m'a expliqué, on m'a dit, euh, n'entreprends pas juste pour de l'argent. Yes. Surtout au début, tu ne vas pas avoir l'argent tout de suite. <rire> Donc, n'entreprends pas juste pour de l'argent, entreprends parce que tu sais, en fait, que, que, que voilà, même si on ne te paye pas aujourd'hui, yes. ça, tu vas continuer à le faire. Mm. Et c'est la chose qui va t'aider véritablement Exactement. à te développer. Wow. Laetitia, c'est tellement, tellement, tellement profond <rire> ce que tu as donné ici. Yeah. Alors, juste après la pause, on va parler un peu euh, voilà, de quelques clés. J'aimerais que tu nous donnes en fait quelles sont les clés de ton épanouissement yes. personnel. Yeah. À tout de suite. Chères Boss Ladies en graines, je vous invite le 24 juin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 Le diagnostic de votre foi, c'est un livre que vous devez à tout prix avoir euh, dans votre bibliothèque parce qu'à un moment donné dans sa vie, il est important de s'asseoir pour pouvoir analyser l'état de votre foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi et tant que vous êtes ici sur la terre, vous devez opérer surnaturellement dans la foi parce que Dieu s'attend à ce que vous puissiez marcher et vivre par la foi. Donc, il est important de pouvoir s'arrêter et faire un diagnostic comme les médecins font les diagnostics euh, de certaines situations pour déterminer de quelle maladie euh, le patient ou les patients souffrent. Dans sa vie chrétienne, c'est important de s'asseoir et faire ce diagnostic. Euh, le livre que je vous présente aujourd'hui, vous montre comment comprendre déjà la foi et faire ce diagnostic dans sa vie personnelle afin de développer une foi forte et grande comme la parole de Dieu nous recommande. Les héros de la foi ont réussi à bouleverser le monde et bouleverser la planète grâce à leur foi. Écoutez-moi, la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous donner quelques arguments. Et pour ça, j'aimerais vous lire quelques euh, idées que j'ai mentionnées dans mon livre. La foi, le sujet le plus important de la parole de Dieu. La foi est le sujet le plus important parce que le Seigneur Jésus était un homme de foi. En étudiant la vie du Seigneur, nous pouvons constater qu'il a réussi son ministère grâce à deux clés importantes. L'onction et la foi. Oui Jésus était le Christ et il a eu un ministère glorieux sur la terre grâce à une manifestation extraordinaire de l'onction. Mais en plus de cela, il était un homme de foi. Regardez autre chose que je dis dans ce livre. La foi est le sujet le plus important de la Bible parce qu'elle nous donne un grand pouvoir. Et je le démontre dans le livre. La foi est le sujet le plus important de la Bible parce que la parole de Dieu est une parole de foi. Et là, on prend un verset, Acte chapitre 6, verset 7. Euh, la Bible nous parle d'obéir à la foi. À un moment donné, la parole de Dieu se résume maintenant à la parole de cette foi. Vous apprendrez beaucoup de choses dans ce livre. Euh, vous verrez en fait pourquoi la mise en pratique de votre foi a parfois marché ou n'a pas souvent marché. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'après la lecture de ce livre, comme quelqu'un euh, m'a rendu témoignage tout dernièrement dans l'équipe euh, de correction et de conception du livre, euh, cette personne m'a dit, quand j'ai terminé la lecture du livre, j'ai senti ma foi être boostée. Oui, c'est ça que vous allez ressentir après la lecture de ce livre. Euh, vous sentirez que vous êtes comme des supermans, ou du moins vous sentirez le superman qui est au-dedans de vous euh, euh, envahir votre âme et votre esprit et euh, vous sentirez que vous pouvez véritablement déplacer des montagnes. Prenez cette chose au sérieux. Si vous avez des défis actuellement, vous avez besoin de comprendre comment mettre sa foi en action et vous avez besoin de faire un diagnostic de votre foi. Donc, ce livre est à vous. Ce livre est aussi pour euh, les ministres de l'Évangile qui veulent connaître la croissance de leur Église. Ce livre est aussi pour euh, euh, des universitaires qui veulent aller loin dans leurs études euh, et accomplir des choses surnaturelles avec Dieu. Ce livre est pour tous les chrétiens qui en ont marre de cette vie euh, où on a l'impression que le Dieu de la Bible n'est plus présent dans nos temps modernes. Ce livre est pour toutes les personnes qui sont frustrées de ne pas voir les malades être guéris et de voir certaines personnes être emportées précipitamment par la maladie. Ce livre est pour toi qui penses que tu peux être dans le top 10 des hommes les plus riches de la planète. Et ça, c'est possible grâce à la foi. Alors, ne tardez plus, faites votre commande dès maintenant et jouissez de l'enseignement qui va booster votre foi à un autre niveau. Je suis le pasteur Alain Patrick, écrivain de ce livre. Je peux vous garantir que vous ne serez plus jamais les mêmes. J'ai hâte de vous rencontrer dans ce livre. À bientôt. Laetitia, tu es une femme pleine euh, de joie, ça yes. se voit, ça se ressent. Même moi, sur le plateau, j'ai juste envie de sourire, de oui, rire avec toi. <rire> <Et> j'aimerais... <rire> Vous voyez, c'est incroyable. <rire> Et j'aimerais savoir, justement, est-ce que tu peux nous donner des clés Quelles sont les clés de ton épanouissement personnel Franchement, déjà, j'aime ma personne. Mm. Franchement... J'ai appris à aimer ma personne, à vivre avec moi-même. Parce wow. que, déjà, quand j'avais pas confiance en moi, c'était compliqué. Tu peux te regarder même dans le miroir et puis, tu dis même là, est-ce que tu peux vivre avec moi-même? Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Oh. Et, euh, quand, quand Dieu a changé ma manière de penser, je me suis dit, mais, oh, tu es une fille trop cool, quoi. J'aimerais avoir une amie comme moi, oh yes. une jumelle Oh my God, c'est fort Aimez-vous d'abord, c'est ça l'essentiel. Très bien. Quand tu sais que Dieu t'aime, aime-toi, aime ta, ta manière d'être, euh, euh, et ta propre personnalité, mm -hmm, en fait. Mm -hmm. euh, quand tu es différent, quand tu essayes de prendre une autre personnalité, les gens ne vont pas t'aimer pour qui tu es. Mm -hmm. Et moi, je veux qu'on m'aime pour qui je suis, mm -hmm. pour la joie que j'apporte aux gens. Amen. Ça, déjà, ça m'aide mm -hmm. à, à m'épanouir, à être moi-même. Euh, je sais qu'on n'a pas parlé de ça, mais j'aimerais parler à une sœur, mmh. la regarder dire mmh, :« Ma sœur, même si tu es célibataire, sois épanouie. » Oui, oui. C'est super important. Souvent on va dire à ah, les tiens :« Mais tu te maries quand ?»« J'avance. Tu fais ci, tu fais ça. » Mais je, je... le mariage, c'est pas l'épanouissement. Mmh. Avant mmh. même de rentrer dans le mariage, tu dois être épanouie. Mmh. Je sais pas parce que regarde, toi tu es mariée, je pense que tu le sais. J'étais épanouie avant. Ah, tu vois en fait c'est ça, mm. euh, les gens pensent que pour euh, être épanoui, il faut forcément euh, être dans le mariage, mm. il faut forcément avoir quelque chose, avoir un partenaire de vie pour être épanoui. non. Mm. Mm. Je me wow. sens épanouie sans forcément être mariée mm. et euh, je trouve ça euh, genre trop beau quoi. Waouh, mais tu as raison. Je trouve ça genre trop beau et je bénis Dieu de, de, de m'avoir donné, en fait, à, à, cette compréhension. Parce que c'était mmh. pas facile de le comprendre aussi. C'est vrai qu'on est une femme, on veut se marier, on veut tout ça. Mais euh, la deuxième clé, c'est ça. Et euh, troisième chose, franchement... Euh, la joie du Seigneur est ma force. Amen Franchement, sans Dieu, ça serait compliqué. ah oh, waouh sans Dieu, ça serait compliqué. Des fois, j'essaye d'expliquer de, un peu d'où vient ma joie, d'où vient mon épanouissement. Je peux donner toutes sortes de clés. Mmh. Mais la première des choses, même je donne en dernier, mais la première des choses, c'est vraiment Dieu. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Il peut y avoir des moments où tu es vraiment fatigué. Mmh. Il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, où je me sens vraiment, comment est-ce que je vais faire demain Comment est-ce que je vais faire face à cette situation Et je me souviens. Que sur la quoi, le Seigneur a tout accompli. Amen, amen, amen. Et que Incroyable. comme il a tout accompli là, même si je me fatigue à pleurer, <rire> la situation va pas changer. Alors mmh. vaut mieux sourire à la vie oh, et wow. se dire que Dieu est au dessus de tout. Waouh. Merci beaucoup Laetitia. Merci. Merci. J'aimerais, on va juste prier yes. pour toutes les personnes qui ont regardé cette émission. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux, tu vas Amen. lever ta main et Hallelujah. je vais déclarer des paroles. Yes. Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu rencontres, Seigneur, cette jeune femme qui regarde et qui n'a qui pas confiance en elle. Visite-la au nom de Jésus. Seigneur, je déclare au oh Dieu que tu lui donnes la force, Père, de se trouver, la force de se découvrir, la force de se confier en toi. Seigneur, merci parce que tu viens briser au nom de Jésus toute forme de complexe. Seigneur, merci parce que tu fais sortir quelqu'un de la prison prison, des complexes, de la prison, de la jalousie, de au la compétition au nom de Jésus. Je déclare qu'elle se voit comme toi, tu la vois. Alléluia. Et je déclare qu'elle l'obtient au nom de Jésus, les révélations au que tu veux qu'elle obtienne pour devenir cette femme Alléluia. qui accomplit de grandes yes. choses. Je prie au Dieu afin qu'elle bâtisse sa foi en toi et qu'elle soit, Seigneur, inarrêtable, instoppable dans le nom de Jésus. Je prie que les rêves de quelqu'un prennent vie au nom, au de, nom de, Jésus, de Jésus, que ses rêves ne meurent pas au nom de Jésus, mais Merci Seigneur, parce que, que tu répands ta joie Alléluia. et ta force dans le cœur de quelqu'un ce Jésus. soir. Tu répands ta joie yes, et ta force. Fais, que celle, Seigneur. Seigneur, qui est découragée soit relevée. Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse visiter les maisons, visiter Alléluia. les cœurs pour les remplir de ta joie. Je te bénis. Seigneur, tu es un Dieu bon et merveilleux. Alléluia. Au nom de Jésus, Au nous, nous de avons prié. Amen. Amen. Félicitations à toi qui as regardé cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore, merci, pasteur Grace. Tu es en famille ici, de toute yes. façon. <rire> je suis à la maison, vraiment. Encore merci à vous, les boss Lady. Je vous Amen. aime énormément. Toi aussi, Pasteur Grace. C'est vrai, notre histoire a commencé ah, déjà depuis, depuis, depuis, depuis. depuis, depuis, depuis. depuis. <rire> Merci, vraiment, merci. merci. Beaucoup. Je suis très honorée. J'étais très honorée de te recevoir sur ce plateau. Merci. Et merci à vous tous qui avez regardé cette émission. Je vous je vous dis à très bientôt. À bientôt.